Bonjour à tous! Dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice y-souvenir. E du point de vue de ce cours, il s'agit d'un exercice qui est assez ancien parce que bien évidemment, il s'agit d'une fonction qu'on a trouvée dès les premières versions d'iOS et que dès les premières occurrences de secours, on ne pouvait pas euh, ignorer. Mais en fait, cette version que je vous présente a été beaucoup enrichie sur la base d'une réponse faite par un participant euh, à un de mes MOOC, le euh, premier. Et du coup, ben, euh, j'ai lui volé sa version et puis évidemment, j'ai euh, manipuler des choses en plus, modifier des choses en plus et particulièrement euh, récemment je l'ai remis euh, au goût du jour. Donc on va faire un beau pot pourri de gestion de la localisation à la fois au niveau linguistique et au niveau géographique donc localisation et géolocalisation. On va jouer avec des cartes, on va jouer avec l'appareil photo et euh, les, la bibliothèque de photos d'ailleurs aussi et on va jouer avec le carnet d'adresses. Bref, la totale de ces nouvelles fonctions qui ont été vues au cours de cette semaine. Regardons le comportement de cette application sur un petit terminal. Donc déjà, vous voyez que euh, je la démarre. Euh, J'ai euh, donc une belle carte et puis je peux euh, décider euh, de me positionner sur cette carte. Donc bien évidemment, il va me demander d'autoriser euh, l'accès à mes coordonnées. Bon, sans grande surprise, on est sur Jussieu, on va mettre une plus jolie vue de Jussieu. Donc là, ça se charge. Ah, c'est joli, voilà, bon, enfin c'est joli. Il y a quand même des bâtiments qui sont mieux à côté, mais euh, du sommet de la Tour, je peux vous assurer, on a une des plus belles vues de Paris. Voilà, donc on va dire que je vais mettre une petite épingle ici, grosso modo, et puis euh, sur cette épingle, vous voyez que je vais ici euh, affiché, donc il euh, n'y a pas de contacts qui sont associés et puis ici vous voyez que si je tape sur le call out eh bien euh, j'affiche euh, en bas euh, les coordonnées de l'épingle. Donc bah, on va associer un contact, normal qu'on nous demande d'accéder à mes contacts et puis ici euh, je vais bah, par exemple dire, euh, bah, je vais dire que c'est Picsou qui est là euh, et puis si je retape là, ben on va me dire qu'effectivement j'ai bien pic et sous. Bon, allez, pique sous n'est pas très sympathique. Euh, on va dire, tiens, allez, on va mettre monsieur de mes euh, Et puis euh, je sélectionne ici, euh, ben, je vais chercher euh, une photo. Et je vais mettre la tête de mes smackers. Et vous voyez que effectivement, ce qui se passe, c'est que lorsque je sélectionne maintenant euh, mon épingle et eh bien j'ai à la fois le call out qui apparaît et puis la tête de, de mes smackers qui apparaît. Tout simplement ce n'est pas compliqué. Euh, je pourrais bien évidemment associer euh, une photo et à ce moment là il accède à l'appareil photo et on va prendre ici ce superbe ordinateur avec l'infini des téléphones et de la même manière vous voyez que ma photo ici euh, eh bien s'affiche. Euh, voilà. euh, je pourrais bien évidemment créer euh, de nouvelles euh, épingles et leur associer par exemple euh, des contacts euh, si je voulais. Et vous voyez que effectivement ben, toujours le call out j'ai une coordonnée GPS et ici si je sélectionne celui là j'ai une autre coordonnée GPS elles sont légèrement Différentes. Et vous observez également que, ben, que si j'ajoute des, euh, enfin, des nouvelles pins, des nouvelles épingles, excusez-moi, euh, euh, les couleurs changent. Vous avez vu l'application. Euh, ah si, petit détail, affichons un call changeons l'orientation, et vous voyez que euh, là, dans ces conditions-là, j'ai changé euh, le mode d'affichage en mode paysage. Regardons donc le comportement de l'application sur un grand terminal. Bon ben, J'ai un peu plus de place, hein, c'est tout. Vous voyez que ici, euh, vous notez, euh, mais c'est vrai, dans le petit terminal, j'ai euh, une cible qui me permet de viser pour mettre les épingles. C'est pratique, donc je vais ici me mettre là. Et puis je vais sélectionner cet épingle et je vais ici sélectionner l'ipsis. Et vous voyez qu'il me met l'ipsis comme contact. Alors euh, l'ipsis n'a pas de prénom. D'accord Donc ça veut dire que du coup ben, il faut évidemment que vous ne plantiez pas euh, au prétexte qu'il n'y a pas de prénom. Donc je vais pouvoir euh, éventuellement associer euh, ben, une image, par exemple ici le logo du Lipsys. et donc euh, lorsque vous affichez euh, l'épingle eh bien euh, vous avez euh, le logo qui s'affiche. Bon je n'ai pas pris une image suffisamment de bonne qualité, ça fait des choses pas très belles et puis lorsque euh, j'affiche euh, j'appuie sur le call out, enfin la petite information, et eh bien j'ai l'épingle qui me donne la position GPS de notre laboratoire. Bien évidemment c'est quand même plus joli lorsque j'affiche les choses avec le mode 3D et votre application doit non seulement gérer la rotation mais également le side by side. Donc là ici j'ai le contact. Euh, ici, je peux. Euh, alors, on va faire comme ça. Hein, j'ai vraiment les deux applications. Vous voyez que elle s'est repositionnée. Hein, vous voyez que ici, elle se positionne. Et si je mets euh, les choses comme ça, vous voyez que euh, plutôt que de mettre côte à côte, alors que je suis finalement avec mon terminal horizontal, comme le rectangle dans lequel j'affiche ma vue est à la verticale, j'ai pas de problème. Vous voyez que avec une gestion saine de ce fameux View Will Transition size et eh bien vous pouvez le faire facilement et puis là ben, vous pouvez récupérer l'information des contacts et vous avez la vue de présentation des contacts lorsque le contact il est euh, en mode par défaut c'est à dire que simplement un affichage voilà ça marche et ça marche bien euh, mon application euh, est tout à fait satisfaisante. Regardons maintenant le comportement de l'application sur le simulateur, parce que sur le simulateur vous voyez bien qu'on n'a pas d'appareil photo d'une part, mais surtout je vais en profiter pour vous montrer la localisation de l'application puisque le simulateur je l'ai paramétré pour qu'il cause en anglais. Donc vous voyez, alors là si je fais un positionnement, il va m'envoyer quelque part à New York, Bon, c'est quelque chose que j'ai positionné, allez quitte à ce qu'on s'éclate autant qu'on voit à New York. Bon là visiblement le simulateur ne veut pas me faire le mode 3D. Bon c'est pas grave, mais on est au dessus de New York. Et euh, vous voyez que là je peux euh, créer mon épingle. J'ai nos contacts au lieu de pas de contact. Vous voyez que ici également hein, eh bien euh, j'ai euh, Pins, le compte de Pins au lieu de compte d'épingle et ici si je tape sur euh, le call out et eh bien il m'a dit pin located on etc etc. Et donc vous voyez que euh, l'application a bien été localisée. Donc vous constatez également que bien que l'épingle sont sélectionnés, et eh bien vous avez pris soin de ne pas sélectionner l'appareil photo puisqu'il n'y en a pas qui soit associé au simulateur. Bon, il y a bien évidemment quelques petits à jaloux, on va essayer de ne pas trop vous laisser dans l'embarras, je vais juste vous montrer la position probable de certains d'entre eux. Si vous voulez activer, désactiver les bar button item hein, une toolbar en bas, et eh bien vous avez un attribut Enabled qui va vous les passer en gris ou pas. Vous avez peut-être déjà utilisé ces attributs dans le mini nav, mais bon. Je vous le euh, dis au cas où vous n'auriez pas fait cet exercice ou au cas où vous l'auriez oublié. Euh, il y a de l'apparition des pop-overs, en particulier pour la photo. Alors euh, ça peut poser des problèmes de présentation euh, en simultané. Bien évidemment, vous pouvez voir deux pop-overs qui sont activés en simultané. C'est impossible. Mais a priori, là, vous n'avez pas vraiment le cas de figure. Parce que dans le nouveau framework de présentation des contacts, eh bien je n'ai pas vu de moyen, enfin je n'ai pas non plus poussé de le faire mettre dans un pop-over. Euh, vous allez gérer la réorientation et le side-by-side -side, comme je vous ai montré. Euh, vous pouvez en particulier alors utiliser l'attribut idem de l'image pour laisser de sa présentation ou pas. Et puis vous allez en fonction de l'orientation vous mettre en simple ou en double colonne. Et bien évidemment, n'oubliez pas la localisation linguistique de l'application, c'est-à-dire de remplir les fichiers, etc. etc. Mais en guise de conclusion, il y a de quoi faire, euh, mais vous avez toutes les cartes en main, si j'ose dire. Euh, là, vous tombez sur des applications qui sont assez sophistiquées et vous avez des applications de ce type dans l'App Store. Donc, avec des fonctions qui mélangent le carnet d'adresse, l'appareil photo, les cartes, la géolocalisation, vous en avez pléthore. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice si ça vous chante et peut-être que du coup je prendrai l'amélioration pour une version ultérieure de ce cours. Et bien évidemment comme d'habitude vous avez les ressources sur la page compagnon de cette séquence. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.